C'est un truc de fou ta tête. J'ai un cerveau surdéveloppé dans le jeu, parce que je suis à moitié euh, dans, dans la vraie vie tu vois. Mettre une vis dans un mur, c'est euh, compliqué. Vous aimez bien les games commentés chat, ça vous aide à progresser Vous voulez une info Je vais cyberharceler quelqu'un. Regardez. Je vous présente Brian. Brian se reproduit avec sa cousine depuis maintenant 5 ans. Brian... Raconte-nous-en plus en ta vie. Au début, il baisait sa sœur à, château, à Châteauroux, puis a décidé de changer d'endroit. Brian, dans son désespoir le plus total, nous dit à peu près ce langage. Moi, nordiste... Euh, pur sang descendant en direction du viking... Attends, je vais te caler la souris sous mes couilles. Je sais pas. Oula, oula ah. Je, je l'ai réduit au stade de prostituée, chat. Mais regardez, je peux vous montrer d'autres trucs si vous voulez, chat. Hein. Là par exemple, regardez le radar en haut à gauche. Vous regardez On a l'info comme quoi un mec est là. Il doit être allongé. Oh le radar. Oh le radar à la con, gros, j'ai failli crever. Là, on peut se permettre de faire un saut de couper le parachute de faire un 3-6 d'envoyer un couteau ça c'est un truc à reproduire facile tu vois là par exemple on peut voir ce mec si on envoie une para on sait pas où elle va partir alors que si on l'envoie ici la para on sait parfaitement que ça ira dans ses pieds regardez le là qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait ok il est en train de s'enfuir moi je peux il tente les coups de crosse. Forcément, il y a de la M assist donc je me, je me méfie. Ok. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un. Son colis va tomber sur le toit. Vous pouvez anticiper et direct monter ici. Ah, il loot par en dessous. C'est une stratégie vraiment maligne ce qu'il a fait là. Wow. C'est une très bonne stratégie, je vais vous la, la montrer. En gros, t'envoies le colis pour qu'il tombe sur ce bâtiment central. Ok. Et une fois que t'as envoyé le colis, tu te mets sur ce rebord, tu sautes et tu peux looter là-haut à travers le mur. Tu vois ce que je veux dire Ça permet de looter safe sans forcément être exposé à des gens que t'as pas envie. Et il y a quatre solutions, il y en a deux ici, deux à droite. Lui, on peut voir que vraiment, il est accro à cet endroit. Genre accro de chez accro. Tu vois ce que je veux dire Il est crack, il est 1 HP, il est. C'est le mec de là bas à droite qui m'a tiré dessus, donc forcément, j'essaie de me le retirer moi aussi. Toujours plonger et, au, et ouvrir le parachute. Ah. Ah, ça a commencé à faire le violet quand j'ai arrêté de tirer. Ça vaut pas forcément le coup. Là, tu vois, il y a beaucoup de monde qui tombe. C'est un peu le Bagdad. Tu peux un peu te faire tuer dans tous les sens. Du coup, ne jamais rentrer au rez-de-chaussée d'un bâtiment comme ça. Toujours rentrer à l'étage. Petit couteau à droite. foule à droite. Tu récupères ton arme. Tranquillement, tu reloads, tu penses à faire un tri, tu te dis que vu qu'il y a un micro moment d'acalmie, hop, t'en profites pour looter. T'as été vu par la droite, t'entends qu'il y a quelqu'un au-dessus, tu clears, en fait c'était pas au-dessus, c'était en dessous, le son, à n'y rien comprendre. Tu fais ton petit kilo couteau pépère, tu fais un check-up complet de tous les angles au rez-de-chaussée, ça a l'air d'aller, hop, tu prends la confiance, tu vérifies ici aussi. Voilà. On voit qu'il y a un mec là. AFK. On, peut mettre, on, peut, on met un petit couteau. Ça fait plaisir. Et là, regardez, regardez le gaz, les gars. Le gaz arrive. On est positionné en bord de gaz. Logiquement, quelqu'un fait exactement le même move que moi pour virer ce qu'il y a au bord du gaz. C'est un move logique, c'est normal. On check à gauche. Je le vois pas. J'ai entendu un truc à travers. J'ai eu beaucoup de mal à le voir. Mais euh, au final, je l'ai trouvé, ok Là, du coup, on a clear ce bat. On passe au bat qui est juste à côté. On prend l'arme de corps à corps. Hein. On prend toujours l'arme de corps à corps, les gars. Pour affronter les gens au corps à corps. Logique. Lui, si on l'a pas vu, c'est que son masque est à 11%, regardez. C'est-à-dire qu'il a traîné dans le gaz, donc c'est logique qu'on l'ait pas vu. On n'a pas à s'en vouloir de notre check. Là, on fait un clear. Alors, comme on peut le voir, on est sur du joueur quand même pas mal ratata. Et sûrement que ces mecs vont vouloir se venger de l'humiliation que vous êtes en train de leur faire subir. Du coup, on fait un petit check-up. Genre, rien haut sur le toit. Rien premier étage. Tu tends un peu l'oreille, tu rien. Bon, on peut se dire que c'est ok, tu vois. On fait le check gauche, on voit s'il y a rien. Check droite, on voit s'il n'y a rien. On regarde en dessous, il y a rien. Bam On plonge et on avance. On prend l'info. Il y a un quad qui tourne. Là, comme vous pouvez le voir, on est au milieu de la route. Ce mec nous gêne. Qu'est-ce qu'on fait si ce mec nous gêne on met une frappe à gauche. Comme ça, on peut flanquer un peu sur la droite. Pendant que lui garde le stress qui a une frappe qui est en train de tomber. Hop On avance. On shield. On y va tranquille, les gars. Étape par étape. On check dans l'angle. a rien. Oubliez pas, les gars. Les joueurs de Call of sont des rats. Des rats extrêmement nuls, d'accord Même s'il y a des gens derrière, là, c'est pas grave. Là, notre but, c'est d'avancer. On va laisser le mec à droite, ça peut être... On va sur l'info qu'on a. L'info qu'on a... C'est qu'il y a un mec, là. Voilà. Ça, c'était l'info qu'on avait. C'était l'info prioritaire. Quoi Je vous avoue que j'ai pas compris. Hop. On prend un peu les... Surtout, les gars, ne pas se shielder dans le gaz, d'accord Là, vous prenez votre arme. Ok. Pourquoi ne pas se shielder dans le gaz Regardez bien. Hop là. Et là, tu te mets gras. Là, tu te mets bien. Boum, boum, boum. As, là, du coup, as... ce qui est compliqué quand tu reviens comme ça, c'est que tu dois refaire une économie. Bon, là, je viens de revenir. Je viens déjà de refaire une économie qui est, qui est vraiment pas mal. Tu as où est-ce qu'il y a des shops. On voit qu'il y a un shop ici. Mais il peut être campé vraiment tellement de toutes les manières possibles qu'il faut laisser tomber. Là, juste, vous, vous, vous prenez, prenez, une... Touche à la fin. prenez une position, les gars. Et vous vous, vous, vous églitchez, les gars. Ed Glitché. Lui, on a l'info. Il va devoir sortir. On tire pas avant qu'il sorte. Il Faut pas qu'il nous voit. Regardez. On voit qu'il y a un laser à droite. Je check. Hop là. On a l'info. Les infos sont propres. Tranquille. Tu peux t'avancer. Tranquillement. Regardez. On va, on va dans un coin. Hop. Ici, on sait qu'on est safe. Je mets mon viseur dans le mur pour pas que mon viseur soit vu. Encore une fois, la zone part exactement à l'opposé. Comme à chaque fois que je suis en fin de game. La zone me pop rarement dessus. Pourquoi ça, à votre avis, chat Là, tu vois, par exemple, je sais qu'il y a deux personnes derrière. Une personne derrière moi, pardon. Du coup, j'ai mis une frappe pour ralentir sa Pendant Donc, cette personne est ralentie. Avant que cette personne est ralentie, je peux m'occuper de tuer l'autre mec. Et on va prendre une position complètement autre que ce que. Là où on était la dernière fois. Le mec nous a entendu tirer à gauche. Et là, oh surprise, je suis déjà parti sur la droite. Tu vois ce que je veux dire Du coup, là, il suffit de prendre une position genre accroupie comme ça et t'as gagné. Nous, on va faire un truc un peu plus sympa. C'est-à-dire que, hop, je vais essayer de vraiment trouver la position head glitch parfaite. Je fais un, un petit coup de check à droite. Hop, petit coup de check à droite. Il est à droite. Pour l'empêcher de se reshielder, t'envoies une para. Là, il n'a il a pas pu se reshielder. Sa flash ne sert à rien. Tu peux en envoyer une autre pour être sûr qu'il ne se reshilde pas. Et finalement, il a trouvé un, un espace qui lui convient vachement bien. C'est derrière la poubelle. Où il est en train de, de se reshielder tranquille. Tu vois ce que je veux dire Hop, il push. Là, il est crack. Il va essayer de retourner dans son coin, sauf que c'est dans le gaz maintenant. Il a du mal à comprendre. Il prend sa ligne. Hop, il reshield. Il est avec mon arme. On lui renvoie une parasse qui annule le re-shield. Et tu peux terminer avec un petit couteau dans la tête. C'est cadeau. Let's go. <t 'en> Merci Slaughter pour les 11 mois. <rire>